Alors, l'engagement des enfants dans un contexte de visioconférence, euh, c'est vraiment ce qui représente un défi pour nous, euh, l'enseignante, de garder euh, la motivation des enfants là, tout au long euh, de la visioconférence, mais aussi là, de la durée dans le temps là, au niveau des journées, des semaines qui passent, de garder la même motivation qu'on peut avoir euh, en début. La réussite de l'élève aussi passe souvent par son engagement, peu importe les, les difficultés qu'il va rencontrer au niveau de son, son parcours scolaire. On va souvent voir que l'engagement, son engagement personnel va faire toute une différence. Euh, au niveau de, de ce point-là, la planification, je trouve qu'elle est vraiment encore plus importante lorsqu'on est dans un contexte de visio qu'en classe. Euh, en classe, on peut faire un petit peu plus appel à l'improvisation. J'avais l'impression, euh, en visioconférence, de devoir être plus préparée, mieux planifiée. Euh, je devais être capable de, de m'adapter de aux situations, aux imprévus, mais la planification était vraiment là au cœur là, de, de mes préoccupations pour pouvoir susciter l'engagement de chacun de mes élèves. Pour garder l'attention des élèves, je donne toujours pour commencer le plan de la période, tu sais, pour leur dire exactement quest ce qu'on va faire. La plupart du temps, j'essaie de varier le rythme. T'sais, on commence ensemble, on discute un peu. Après ça, je vais vous envoyer vous écouter quelque chose. Vous allez compléter quelque chose seul. On revient en grand groupe, puis vous termine, on termine seul. J'essaie de, de, de varier pour que justement euh, le rythme se casse un peu et qu'ils ne s'endorment pas, surtout devant leur écran, parce que c'est difficile de rester concentré. Idéalement, euh, j'aime mieux passer un petit peu les faire travailler un peu ou interagir un peu, présenter un autre petit peu, faire interagir un peu, mais là je dis bien idéalement. Parce qu'on sait que les élèves vont décrocher après pas longtemps si on fait pas ça. Euh, par contre, des fois, on n'a pas le choix parce que c'est pas possible en 15-20 minutes de, de présenter suffisamment de, de, de, de matière, de théorie ou de, de, de stratégie de résolution pour que les élèves puissent faire quelque chose avec juste ça. Mais ça, c'est des cas plus rares là j'essaie d'éviter autant que possible, parce que c'est sûr que les élèves décrochent quand on fait ça. C'est plus un petit peu de théorie, un petit peu de stratégie, on essaie. Donc, on fait ça par bloc, comme ça, de, de 10-15 minutes de théorie, on fait des exercices, un autre 10-15 minutes des exercices Au fur et à mesure que les cours ont avancé, euh, je me suis rendu compte aussi que les élèves, ils se... Ils devenaient blasés rapidement. Hein. Au début, tu leur proposes, je ne sais pas moi, un caoutchouc ou un quizzes. Ils sont intéressés naturellement parce qu'il y a un petit défi supplémentaire. Et puis là, ben, quand ça fait quelques-uns qui font, ils font comme « Ah, pas encore ça ». Donc, il fallait vraiment varier souvent euh, le type d'activité qu'on leur proposait. Donc, les médias, si vous voulez. Euh, puis, pas juste les types, mais bien euh, comment ils allaient l'utiliser. Euh, par exemple, j'avais déjà utilisé euh, Learning App, qui est une, un site web où tu peux comme, construire des petites applications là, pour euh, faire des exercices ou réviser. Et puis, euh, après qu'il ait un petit peu, euh, qu'il ait fait un petit peu le tour par différentes activités, bien là, dans le fond, je leur ai proposé qu'ils doivent créer eux-mêmes. Donc, ce n'est pas juste d'être euh, des exécutants, mais bien de, de devoir créer à partir des différents outils. Donc, nous, on est capable de créer, mais souvent, quand on est à distance, ça nous demande beaucoup de travail pour préparer, mettons, notre une heure et quart de cours. Des fois, ça peut nous en prendre euh, deux. Fait à ce moment-là, c'est-à-dire comment je peux aussi, pour atteindre le même objectif, c'est-à-dire qui, qui acquiert des, des, des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques, comment je peux remettre cette, ce travail-là aussi dans les mains des élèves. Puis Sinon, c'est sûr que je suscite la partie Passion, là. Il faut que ça participe. Puis euh, souvent, euh, j'avais ma liste à côté de moi pour que ce soit, euh, je dirais, plus euh, spontané. Là. Je nommais des noms, puis euh, ils répondaient. Puis ça aussi, ils restent un petit peu aux aguets là, quand ils savent qu'ils peuvent se faire nommer n'importe quand. Hein. Parce qu'en classe, on peut les voir. Là. Celui qui n'écoute pas, hein, c'est facile de dire OK, je vais, je vais y poser une question. Mais là, en ligne, c'est plus difficile. Fait que de savoir que. Moi, je pouvais les interpeller n'importe quand quand venait le temps de corriger, quand venait le temps de lire, justement, de plus quelque chose de théorique, à savoir qu'est-ce qu qu'on voit aujourd'hui, les notions à analyser et tout. Bien, il était plus, je les sentais beaucoup, beaucoup plus présents que quand j'avais à enseigner de façon plus magistrale. Là. Il y a certaines notions qu'il fallait plus que je m'y prête, de, que je l'amène de cette façon-là. Mais clairement, je les sentais moins présents et moins engagés. Là.